vous avez certainement eu à faire face à une offense que ce soit dans le milieu du travail au sein du cadre familial ou alors au niveau de l'église ou d'autres endroits où vous êtes susceptible de rencontrer des personnes et l'offense en fait est une arme de satan qui peut détruire notre vie et même arriver jusqu'à détruire notre destinée et c'est important que nous puissions sortir de l'offense sortir de ce piège qui peut nous rendre captifs avec de mauvais sentiments tels que la frustration la rancune l'animosité pour la personne qui nous a offensés. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de ce sujet parce qu'il est important que nous soyons libres de toute offense. Nous allons vous aider à vaincre les offenses dans votre vie au nom puissant de Jésus. Donc, je vous invite à regarder, sans plus tarder, notre émission sur ce thème. Wow. Push me up. Exactement. Wow, stop. What? Ah, mine. Wow. Bye. bienvenue sur le plateau de l'émission push me up aujourd'hui nous allons parler des offenses et oui les offenses sont des blessures qui peuvent être causées par différentes choses ça peut être des blessures causées par une parole qu'on nous a dite qui nous a fait mal ou alors ça peut être par rapport à des situations des circonstances qui nous ont fait mal et vous savez c'est important de pouvoir guérir de cette blessure et d'avoir la victoire totale sur un quelconque type d'offense et aujourd'hui c'est ce thème dont nous allons traiter ensemble et pour traiter ce sujet j'ai sur ce plateau à ma droite Chantal à ma gauche Estelle et juste à côté d'Estelle Ingrid donc, nous allons parler des offenses. Oui, les offenses, nous pouvons les avoir dans différentes circonstances. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être à l'église. En tout cas, c'est quelque chose qui peut causer énormément de tort à la personne qui est offensée. Donc, nous allons voir justement au travail, quelle situation peut être justement une source d'offense mm -hmm. Par exemple, avec euh, avec les collègues au travail, quand on est dans un environnement, il y a un collègue qui peut, il parfois il y a des, des dans certains, euh, au travail, parfois il y a certains collègues qui sont très, très taquins, oui. qui vont très souvent taquiner et la personne en face ne pourra pas forcément comprendre les blagues que son collègue lui fait donc à chaque fois accumuler accumuler et après quelque part ça peut créer l'offense ou même si on a des supérieurs qui ont tendance à mal nous parler en fait ah oui. euh, devant faire... tout le monde <coughs> devant parfois devant tout le monde en fait ils vont donner ils vont envoyer des, ils vont ils vont ils vont donner des mauvaises paroles donc ça aussi ça peut causer l'offense surtout si la personne n'a pas derrière la sagesse d'aller voir le patron pour lui dire je n'apprécie pas telle chose ou même les collègues en fait dire je n'apprécie pas telle chose ça crée l'offense et ça crée même vraiment un environnement qui peut être nuisible, même aussi au, ou, sein au, du sein de, au sein du travail, en fait. Et même aussi, on et peut avoir une mauvaise atmosphère. C'est ça. Cas. Et il y a aussi plusieurs autres environnements. Ça peut être à l'église, ça peut être dans plusieurs domaines. Mais vraiment. Lorsque nous sommes offensés, il y a plusieurs sentiments, plusieurs émotions qui se mélangent. Oui. Ce qui fait qu'on n'arrive même plus forcément à faire la distinction lorsqu'on va réagir. Ça pourrait être par des mauvaises... On va réagir aussi parce qu'on a eu une offense, on pourra réagir aussi par l'offense. Oui. C'est-à-dire envoyer une mauvaise parole ou je sais pas... Faire vraiment quelque chose en qui le peut Rendre être... le, même, hein, le mal par la, le mal. le mal par le mal en fait. Alors que c'est vraiment important de, de ne pas s'arrêter sur l'offense et de trouver les moyens justement pour en guérir, d'en sortir si jamais on est dedans. Et je pense que tout au long de l'émission on va donner ces solutions-là. Oui. Et aussi aussi l'offense au niveau des, des relations, par exemple des relations amicales. Moi, je sais qu'il y a une situation qui m'est déjà arrivée, c'est qu'en gros, je suis sortie avec une amie, et une autre amie qu'on avait en commun, l'a mal pris alors qu'il n'y avait pas du tout de mal. Et parfois, en fait, les personnes peuvent se sentir aussi offensées alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est pour mmh. ça que, dans tous les cas, il faut en parler pour oui. vraiment régler la chose et ne pas avoir d'amertume envers une personne ou, ou quoi que ce soit. Et ça aussi dépend un peu de notre niveau de maturité aussi hein mmh. et c'est important de ne pas être susceptible, de faire preuve de susceptibilité, c'est-à-dire moins une parole mauvaise et tout ça, on le prend pour nous on est directement offensé alors qu'on peut réagir aussi autrement quoi. et si on, on justement on accroît notre capacité morale notre capacité à, à, à pouvoir euh, gérer justement les mauvaises paroles ou les situations difficiles mmh. je crois qu'on serait peut-être aussi moins offensé et moins offensable en tous les cas, mmh. euh, si on apprend vraiment à garder notre cœur, mmh. comme la Bible le dit, plus que toute autre chose mmh. parce qu'en gardant notre cœur, justement on peut le protéger, justement des offenses et on peut empêcher faire en sorte que l'offense ne crée pas, de, en tout cas que ça ne crée pas qu'une parole méchante, ne crée pas une blessure mmh. à l'intérieur de notre cœur et toi a... Chantal, t'as aussi eu des offenses euh, dans le côté amical euh... Franchement, c'était dans le monde, je ne me rappelle plus trop. Mais en Christ, non. En Christ, je <rire> n'ai jamais eu d'offense dans le côté amical, parce que dans tous les cas, mes amis, je les sélectionne, et je ai pas beaucoup. C est c est ça. Bon. Donc ça n'a mmh. pas, pas eu lieu d'être. Après, il y a, comme Ingrid l'avait dit, les offenses à l'Église, <rire> oui. entre frères et sœurs, oui. et même les offenses envers les autorités, oui. euh, ou même les offenses quand tu es une autorité, Envers ouais. les brebis, mmh. parce que ça va dans les deux sens, en mmh. fait. Et à l'église, je pense qu'on peut s'arrêter là parce qu'il y a plusieurs types d'offenses à l'église. Ah oui, euh, bah, le premier exemple que je peux prendre, c'est entre frères et sœurs. Ça veut mmh. dire que, il euh, y a un frère ou une sœur qui a eu un mauvais comportement envers toi. Oui. Et tu t'es senti offensé. Mmh. En tout cas, as été offensé. Parce que la personne, euh, elle, elle, a a pas, parlé. Elle, a, elle a mal parlé. Elle a mal parlé. Elle t'a mal parlé ou elle a, elle, elle a mal parlé de toi ou elle a, mal agi, ou elle elle a mal agi envers toi. Il y a aussi ceux qui se sentent offensés, mais l'autre n'a pas posé d'action mauvaise. Mmh. C'est dû à leur système de pensée, à mmh. leur attente qui qu a été offensée. Parce qu'on y a des, on peut se sentir offensé lorsque on n'est pas apprécié, oui. lorsque on se sent jugé. Oui. Lorsque la personne en face ne répond pas à nos attentes, lorsqu'on, la personne ou bien les personnes ne donnent pas, euh, comment je peux dire ça, on n'a pas la reconnaissance qu'on veut, mm -hmm. par exemple, tu as fait une bonne action, ton responsable ou la personne, tu mm -hmm. pas dit oui, ben, c'est bien. bien, voilà, félicité, merci, donc oui. tu, tu te sens offensé. Mm -hmm. Mais la personne en face n'a pas forcément posé une mauvaise action. Mm -hmm. Donc dans le cas de l'église entre frères et sœurs, ça arrive souvent où il y a des gens, mm -hmm. euh, voilà, on n'arrive pas juste à se... Ce crêper le chignon, oui. mais parfois ça arrive jusqu'à là, mm -hmm. mais il y en a plein qui sont mm -hmm. frustrés à cause des attitudes des uns des autres. Alors la Bible va nous dire en fait, supportez-vous les, les uns, uns les, les autres. autres. Oui. Que l'amour en fait soit là en fait. Donc oui. je pense que c'est verset biblique, on peut vraiment le prendre pour nous aider à protéger son, notre cœur, ah oui. pour ne pas que ça arrive. Après, il y a d'autres situations comme en France à l'Église, oui, mm -hmm. peut-être envers les autorités. Justement aussi, euh, par rapport aux autorités, mm -hmm. pour illustrer, ça peut être aussi le cas d'un pasteur qui prêche et il parle d'une situation précise. Mm -hmm. Donc Parfois, il y a des personnes qui se sentent offensées, pourquoi ils disent « Non, mais euh, quelqu'un a parlé de ma situation au pasteur, mm -hmm. et donc euh, sur l'estrade, il est en train de parler de ma situation ?» Alors que parfois, c'est le Saint-Esprit ouais, qui l'a dirigé, ça, et pour qu'il puisse parler d'une mm -hmm. Situation et qu'il donne un exemple précis oui. et là, ça tombe sur, sur ton notre cas, cas. Mm. exactement sur notre cas, là il faut comprendre que c'est le Seigneur qui est en train de oui. nous parler Amen. et il ne faut pas s'offenser, se dire ah, ici là, on raconte les histoires au pasteur mm -hmm. je m'en vais de l'église ah, et donc c'est vraiment c est, c est, il faut vraiment grandir dans notre maturité justement Mais par rapport ça à cela pour ne pas être offensé, il faut vraiment avoir la sagesse aussi mm. parce que par exemple à l'église des fois il y a des personnes qui s'offensent parce qu'on leur a pas dit bonjour, c'est juste ah, qu'on n'avait pas eu le temps Jour. pas voulu de notre part oui et pendant des semaines ils peuvent ben, entre guillemets avoir cette amertume ou se dire ouais elle a quelque chose contre moi ah, ou oui, quoi que que ça, soit oui, Donc, oui. Avoir, et qu'il n'y a pas l'amour dans l'église ça. alors que pas du tout vraiment pas du Mais tout même concernant euh, l'exemple dont, dont tu as parlé les autorités <rire> oui ça peut également être dans le cas où une brebis en fait vient euh, parler à, à son berger à son responsable à son autorité mm -hmm. sauf que son autorité ne va pas être d'accord avec elle il va donner un avis contraire en fait, elle, elle, elle, est, dans train, dans sens, elle est dans son sens quoi. aller dans son sens et la brebis peut se sentir offensée, le membre de l'église peut se sentir offensé parce qu'il pense que le responsable a quelque chose contre lui. Mm -hmm. Sauf que non en fait, généralement si c'est son responsable, c'est qu'il a un peu plus de maturité bien. que toi dans le domaine des choses spirituelles, et qu'il a bien. un peu plus de discernement et il veut ton bien sur tout c'est mm -hmm. ça en fait, il faut, faut voir les choses de la bonne manière. Et, et comme j'ai l'habitude de dire, si euh, ton responsable ne te donne pas le conseil qu'il fallait, Dieu va s'en occuper. Mais ce qui est sûr, c'est que la Bible dit en fait d'être soumis aux autorités. Maintenant, il faut savoir agir de la bonne manière. Donc, il y en a aussi qui se sont offensés envers leurs autorités parce que leurs autorités ne vont pas dans leur sens. C'est-à-dire qu'ils veulent faire quelque chose, mais leur autorité dit moi, je te conseille pas de le faire c'est mmh. pas moi bon, etc. Eux, pour eux, ils ont entendu la voix de Dieu, c'est Dieu qui leur parle, mmh. alors que l'autorité leur dit non, je si ne pense mmh. pas que ça se soit, ne le fait pas, eh ben ils vont se sentir offensés. Et ils vont quitter l'Église. ils vont quitter l'Église. Parce qu'il y a des cas comme ça où le pasteur, la personne, elle vient, euh, elle vient présenter justement une personne avec qui elle aimerait faire un suivi euh, dans le projet du mariage et le pasteur peut-être il connaît l'autre personne et il dit à justement si c'est une fille, à la fille que non, euh, celui que tu as choisi il y a telle situation, telle situation, je ne te conseille pas de pouvoir te mettre ou à, pas le bon avec moment, lui ou, ou que c'est pas le bon moment il y a des personnes qui se sentent offens. offensées par rapport à cela et qui disent, et qui quittent l'église et qui vont chercher une église qui va Pour accepter valider. cette relation-là qui va valider cette relation-là au lieu de prendre le conseil de la part de son autorité spirituelle. Mmh. Ça c'est même très, très dangereux, parce que hormis ce qu'on a, hormis les couples, les couples, les mariages, tout ça, c'est que la personne déjà, en fait, a du mal à recevoir les remarques, à recevoir des mm -hmm. choses qui vont dans, dans le sens contraire de la fréquence. Oui, Donc ça. là, en fait, tu te places... Là, il, le, le but, c'est de se placer du niveau de la vérité. Au niveau mm -hmm. de la vérité, peu importe que ça fasse mal ou pas, ce qu'on te dise, il faut que tu puisses à savoir accepter la vérité mm -hmm. et l'entendre, en fait. Parce que sinon, bah, ça te poussera toujours à chercher des gens qui sont d'accord avec toi. Alors, ce que tu penses n'est pas forcément vrai. Oui. Et là, le but, c'est de pouvoir s'accorder avec la vérité qui est la parole mmh. de Dieu, ce que la parole de Dieu dit, en fait. Et en plus, ça peut être encore plus dangereux quand ça atteint notre avenir. C'est-à-dire mmh. que euh, si on n'obéit pas à certaines directives de notre autorité spirituelle, on peut sortir du cadre du vrai. projet de Dieu pour notre vie. C'est-à-dire qu'on peut faire du hors-sujet euh, par rapport à la volonté parfaite de Dieu dans notre vie et se retrouver dans le cadre de la volonté permissive du Seigneur mmh. pour notre vie. Mmh. Et ça peut être vraiment dangereux, parce qu'on peut même rater le plan que Dieu a pour notre vie. Mmh. Ça peut nous mettre dans un danger, mais pas possible. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à son entourage. Hein, parce que si même ton autorité est mauvaise ou autre et ou même t'arrives pas à l'écouter en mm -hmm. fait toi tu vas divaguer et tu mm -hmm. vas pas suivre la volonté de Dieu donc faut avoir... après je pense que l'offense aussi ça vient aussi des blessures intérieures qui n'ont pas forcément été soignées auparavant oui. donc faut savoir ça. vraiment faire ce travail sur soi-même se mm -hmm. restaurer pour pouvoir après bah, se reconstruire et être ouvert mm -hmm. en fait à entendre certains conseils que il bah, y a des personnes elles ont peut-être vécu notre situation elles sont oui, sorties vainqueurs donc, oui. autant hein, se servir en fait de leur expérience au lieu de penser que a tout, tout à, euh, totalement mm -hmm. raison donc, à chaque fois, il faut guérir d'une blessure. Pourquoi Parce qu'on va rencontrer d'autres personnes où on sera confronté à la même situation. Oui. Et du coup, si on n'a pas guéri d'une situation qu'on a rencontrée, ça va être difficile de ne, de ne pas être blessé encore par rapport à la même situation. Donc, c'est pour ça que c'est important à chaque fois de faire ce travail-là, de guérison par rapport à une blessure. Et surtout, c'est important de ne pas être lâche. Oui de ne pas être lâche pourquoi parce que c'est important d'aller si une personne nous a mal parlé et que ça nous a offensé non. la personne peut ne pas savoir qu'on est offensé d'accord oui. s'il y a une circonstance une situation qui s'est passée justement oui. c'est important justement d'aller parler à la personne parce que sinon on va se renfermer de on va on va se mettre dans ce piège là qu'est l'offense mm -hmm. et garder rancune à la personne et nourrir cette rancune consommer cette rancune et, porter et ensuite mauvais fruits. oui porter de mauvais fruits parce mm -hmm. que la rancune ce n'est pas bon et parce que la rancune ça peut même aller au meurtre, c'est-à-dire ah, oui. que tu, veux, tu, tu en veux tellement à, à la personne, personne que tu as même envie que la personne elle meurt. Mmh, Donc c'est quand même assez dangereux, c'est un meurtre dans le cœur quoi, Mais la rancune, parfois ça. ça peut <rire> être un meurtre dans le cœur. Donc c'est important justement de guérir à chaque situation, de, de faire ce travail de guérison parce qu'on va toujours rencontrer des, des personnes... personnes qui vont peut-être mal nous parler certainement, oui. mm -hmm. surtout quand ah, on est dans un cadre où il y a la communauté cest à endroit comme une entreprise où il y a 1500 personnes, il y a beaucoup de personnes vous êtes sur un plateau, vous n'allez pas jouer à Robinson Crusoe, n'est-ce pas mmh. Quand vous êtes à l'église, il y a beaucoup de personnes on va mmh. pas jouer à Robinson Crusoe mmh. et même dans la famille et le mari et le couple, ça. parce, parce que, que le couple c'est l'endroit où il y a le plus d'offenses parce qu'on est tout le temps ensemble tout le <clas> temps ensemble, donc c'est l'endroit où il y a de, de plus comme en plus si tu pas pardonné, ne pars même pas dans le foot. C'est ça. Bah oui, c'est non, ça. Non, même pas là-bas parce que… Vraiment. le niveau ah, de oui, souffrance, tu oui, oui. Ah oui, c'est terrible. Donc euh, c'est important de, de faire ce travail-là, bah, d'apprendre à pardonner mais rapidement. est, comme tu as dit en fait, il faut guérir parce qu'il y a des personnes et c'est comme une image… Imaginez en fait, euh, mmh. imaginez que j'ai une feuille, en fait je prends une aiguille, l'offense en fait ça vient comme percer la feuille, ça fait un mmh. coup mais sauf qu'il y a encore le trou, en fait. Oui. Et la guérison, ce serait justement qu'il n'y ait plus ce trou. C'est-à-dire oui, que l'offense oui. est peut-être partie, l'occasion qui de chute, en fait. La personne qui t'a offensé peut-être n'est mm -hmm. plus là, où la situation est passée. Mm -hmm. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a il encore le, le trou. trou. Oui, Et les beaucoup dégâts, de dégâts, les gens sont oui. comme des feuilles avec plein de trous. Mm -hmm. Il y a plein de questions partout. Pour de partout, euh, à voilà. cause des Et différentes il, offenses il, qui n'ont pas été guéries. Il y a même justement ces choses-là, en fait, au fond d'eux, et mm -hmm. ils ne prennent pas le temps de guérir. Du coup, on retrouve des chrétiens qui sont archi-blessés. Mm -hmm. Ils sont comme euh, des cocottes mites à chaque fois qu'ils sont prêts à exploser. Mm -hmm. Parce que, bah, ils sont... Et qui démarrent au de tout à chaque situation. Parce qu'ils sont, ils sont sur la braise, en fait. Mm -hmm. Ils sont encore sur la braise. Le, le feu ne s'est pas éteint. Le feu est toujours là. Mm -hmm. Même si, il, il dans la braise, encore allumée en fait. Mm -hmm. Donc, si tu ne prends pas le temps de guérir, de passer mm -hmm. par ce processus de restauration, donc on m'a parlé tout à l'heure hein, des, des des façons de, de de guérir le pardon etc mais si tu ne passes pas par ce ce processus là en fait tu vas être quelqu'un qui est tout le temps blessé parce qu'il a toujours des occasions mais y aura et puis tu, tu peux aussi toi-même blesser des personnes parce que si t'es pas assuré tu vas faire du mal à d'autres personnes parce Personne que ça, ça blesses ouais. c'est ça en fait donc c'est vraiment mauvais et dans le couple d'ailleurs <rire> dans le couple les histoires comme on a dit de le couple etc ah, oui mais, mais le nombre de fois oh là-bas là, là, là, là. là faut <rire> même pas compter ah, Après, vraiment, ça, vois, ça, pas parce que si on doit compter alors la liste va être grande en fait le nombre de parce que une chose est sûre c'est que souvent on est offensé par rapport aux attentes qu'on a Vrai. Vrai. Vous voyez vrai. pourquoi on dit de, de, de marcher dans l'amour inconditionnel C'est si vrai. Si tu mmh. ne marches pas dans l'amour inconditionnel, tu vas t'offenser. Mmh. Parce que si ton amour envers l'autre, ton attitude envers l'autre a des conditions, mmh. il suffit qu'elle qu fasse quelque chose qui ne remplit pas, pas les conditions pour l'aimer, voilà, et ben tu vas t'offenser. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que par exemple on parlait du bonjour, mais c'est une réalité. Il y a des gens, pour eux ils ont besoin qu'on leur dise bonjour. Mmh. Sinon, pour eux, c'est un manque de respect, c'est la fin du monde. Donc, ils vont s'offenser et sur la base de cette offense-là, comme Ingrid avait dit, ils vont commencer à, à penser à plusieurs choses, à, à développer des systèmes de pensée, ils vont commencer à soupçonner le mal partout. Mmh. Alors que non, en fait, tout part du, juste d'une petite offense parce qu'on n'a pas fait quelque chose que tu attendais. Mmh. Et au final, ils vont s'offenser, ils vont se laisser. Et la blessure, elle sera là. C'est ça. Et après, ça peut même nous renfermer sur un piège, c'est-à-dire qu'on reste sur ce que la personne mmh. nous a fait, quoi. C'est-à-dire qu'on reste sur ce qu'on nous a fait. Mais on ne voit pas aussi que nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. Oui. Nous ne sommes pas parfaits et nous aussi, on peut offenser aussi quelqu'un d'autre, en fait. Mmh. On a mmh. déjà offensé mmh. même quelqu'un C'est sûr, C'est ça, personne sans mmh. même parfois le savoir. savoir. Parce qu'il y a des gens, de qui regardent, peut-être qu'ils sont offensés par eux-mêmes. <rire> <rire> ça, ça, ça veut dire que tu les énerves. Alors ça là, c'est grave. Si grave. C'est comme elle a dit ça à cause des blessures du passé. Mmh. Ça veut dire que peut-être ta tête ou un caractère chez toi lui rappelle la personne qui l'abusait ou la personne enfin là, qui l'a offensé. Ouais. Donc au final, tu tombes dans un cercle vicieux où tu t'en sors jamais. Si ouais. à un moment donné, tu tu passes pas autre chose, tu ne pardonnes pas, tu guéris pas, tu ouais. vas toujours rester dedans. C'est ça, oui. Et je pense aussi que vraiment pour avoir, il faut avoir le désir en fait de guérir de l'offense. Mm -hmm. C'est-à-dire que tant que toi-même, tu ne veux pas guérir, pas quand je dis tu ne veux pas, c'est-à-dire tant que tu ne prends pas conscience que l'offense te fait plus de mal à toi qu'aux mm -hmm. autres, donc il serait judicieux pour toi d'en guérir, mm -hmm. tu vas continuer à, continuer à subir des choses et à emmagasiner davantage en fait. Et souvent quand les personnes sont offensées, on a pris l'exemple de à l'église, des gens vont partir de l'église dans mm -hmm. les relations amicales. Les amitiés vont se séparer, vont vont se briser ou encore en couple, ça va vraiment mener des problèmes de couple et il faut vraiment prendre se rendre compte que l'offense c'est d'abord pour moi-même, la restauration de, mon, de de de de de ma blessure, la guérison de l'offense en fait c'est d'abord pour moi et non pour les autres parce que quand on est guéri en fait on est libre. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis Et c'est en toute chose, ça veut dire que Quand tu es offensé, tout le temps tu vas ruminer la chose mmh. Il suffit que quelqu'un vienne Il fasse un petit truc, ça va te rappeler quelque chose Et c'est toi qui en pâtit mmh. C'est toi qui en souffre et même au niveau des pensées en fait Alors que lorsque tu prends la décision de De, de, de guérir de ça Je te dis, peu importe ce qu'on me dira mais ça ne va plus m'atteindre, en fait, parce que là, aujourd'hui, je sais que je suis passée à autre chose. Donc là, pourquoi je dis vraiment que c'est une décision de sortir de l'offense, de ne pas rester là-dedans, en fait, sinon ça nous détruit nous-mêmes plus qu'autre chose. Et pour rejoindre mm -hmm. pardon euh, moi, c'est ce que je trouve vraiment super important, c'est chercher à avoir la paix. Mm -hmm. Parce que si on n'a pas la paix en fait, on va être un peu trop... On va laisser les portes ouvertes, en fait, à l'esprit malin. il faut mmh. vraiment avoir la paix et surtout relativiser dans le sens où bah, certaines offenses nous ont fait peut-être grandir. Moi, je sais mmh. que la personne que je suis aujourd'hui, jamais je ne serai cette personne si je n'avais pas vécu certaines choses. Mmh. Et ça permet, en fait, de grandir et même de pouvoir amener un témoignage à d'autres personnes qui sont en train de vivre les situations du passé, en fait. Mmh. Donc, vraiment, il faut s'en servir dans tous les cas. Et, et oui, il y a même... Pour, grandir. Le bienfait, pour reprendre le cas de, des offenses dans l'Église, mmh. j'avais parlé, en fait, euh, des offenses cette fois-ci des, des autorités ou des responsables. Oui. Parce qu'il y a, en, en tant que responsable, euh, je sais que parfois, j'ai vraiment été offensée, je ne me rendais pas juste compte jusqu'à ce que le Seigneur me dit « Mais en fait, tu es offensée par telle et telle brebis. Mmh. » Mais je suis offensée, pourquoi Parce que, encore une fois, je n'avais pas les résultats que je voulais en fait. Ça veut dire mmh. que, mm, par exemple, il y a des personnes que tu encadres, mmh. parfois elles sont tout le temps dans les mêmes choses. Et à un moment donné, si tu ne gardes pas ton cœur, tu vas être saoulé et tu vas être offensé. Parce mmh. que tu vas dire, oui, mais cette personne, je cours tout le temps derrière elle, mmh. pour qu'elle vienne à l'église, tout le temps je suis là pour qu'elle puisse écouter mes cultes, mais c'est pour elle que je le fais, etc. Mmh. Et parfois j'étais là, et la plupart d'entre nous, c'est déjà tout tous plein des, des, des brebis, comme mmh. on va dire, des brebis qui, où il faut faire du poursuivi parce que c'est contraignant pour notre âme. Mmh. Donc, en fait, on est là et on s'offense. Et parfois, on s'offense. Donc, si même en tant que responsable, euh, en tant que, que responsable, que leader, que passé à ça, on doit garder nos cœurs, en fait. Mmh. On mmh. doit réussir à garder nos cœurs pour ne pas être offensé même quand on fait le suivi des âmes. Sinon, on va plus le faire de manière objective, en fait. Mmh. Et puis, ça rappeler aussi que nous aussi, parfois, nous aussi, et, voilà, on nous a fait du poursuivi. On nous a fait ça aussi. Et parfois, nous aussi. <rire> Ah, on a traîné des pieds pour aller à l'église, voilà, donc et... euh, c'est important parce que l'offense nous, nous invite à voir euh, en fait ce que nous on nous a fait, mais ça nous empêche de voir aussi ce que nous on a fait aux autres. Mm -hmm. Et, et c'est là où c'est un piège ça. parce qu'on on reste dessus alors que en fait nous aussi nous avons des défauts. Mm -hmm. Donc on doit aussi pardonner, comme la Bible dit, pardonnons-nous, pardonnons-nous hein, pardonnons nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont mm -hmm. offensés. Donc mm -hmm. il faut qu'on arrive à se dire que en fait l'Église, il y a beaucoup de personnes imparfaites, mm. on ne veut pas quitter l'Église parce que quelqu'un nous a fait quelque chose de mal et tout ça, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Donc, c'est important d'avoir cette vision large et apprendre justement à développer le pardon dans notre vie. Parce que le pardon doit devenir facile, facile. en fait. Ça doit facile devenir de facile, vie. ça doit être un oui. style oui. de vie. Et c'est vrai qu'il y a des personnes au départ, peut-être, et ils ont du mal à pardonner et tout ça. Ils ont la rancune et oui. tout. Mais il faut qu'ils apprennent à pardonner. Il faut qu'ils se disent que c'est possible. C'est oui. tout à fait possible. Et moi-même, je, je souffrais de ça, de la rancune. Moi, oui. quand tu m'avais fait quelque chose, c'est fini. Je te connais plus. Je, je te Je te connais plus. Je te connais plus. Je te connais plus. C'est fini. Tu n'existes plus. <rire> ah oui, oui, oui. Et c'est ce, même ce que j'ai dit à mon mari. Je lui ai dit, si tu me touches, ne serait-ce qu'avec l'auriculaire, là. Si tu me tapes avec ça. <rire> hein? Sache que je ne t'ai jamais connue. S'inquiète, s'inquiète Patrick. Non, je n'ai jamais Je jamais connu <rire> je Tu parles de qui Qui moi je ne pas. Ah non, non, non. Je te connais de ma liste. Mais Dieu a fait ce travail travail là bien. en moi pour apprendre à pardonner ah, oui. parce que moi c'était soit oui soit non c'était les extrêmes hein, si tu me fais un truc, ah non, moi je n'étais pas prêt à pardonner, hein, non, c'est fini, hein, je passe à autre chose, hein, très rapidement. Et donc, c'est vraiment un travail dans le cœur, vraiment d'enlever cette dureté de cœur, hein, parce que c'est quand même une dureté de cœur hein, de ne pas pardonner, d'accord C'est vraiment d'enlever cette pierre-là dans notre cœur et faire en sorte que notre cœur soit plus malléable, plus souple, et apprendre à pardonner, à relativiser, on est tous imparfaits, voilà, l'autre fait une faute, ok, c'est important d'apprendre à Pardonner de la même façon que Dieu nous, nous a pardonné, pardonné pour tout ce qu'on a fait. Et, nous, et Dieu seul sait tout ce que nous, on a fait, chacun d'entre nous, tout ce qu'on a fait en termes de péché. Donc soyons indulgents et pardonnons. Apprenons à pardonner mmh. facilement mmh. et justement ça nous préservera justement par rapport aux relations, par rapport à la, à la du, à la mmh. durée de nos relations. Ça, ça nous apprendra justement à garder nos relations, que ce soit dans le mariage, mmh. que ce soit aussi au travail, que ce soit euh, dans d'autres milieux mmh. où nous sommes, à l'église. Mmh. Ça nous aidera justement à préserver nos relations dans la durée. Exactement. Et ça me rappelle, bon, deux histoires, la première, oh. c'est il euh, y a quelqu'un qui m'avait qui m'avait off... déjà offensée, qui m'avait vraiment fait quelque chose avant que je ne me convertisse. Mmh. Et donc, quand je me suis convertie, c'est ma famille, j'ai commencé à prier pour la personne. Je priais, oui. mais une fois elle a encore fait un truc, j'ai dit « Seigneur, je ne prie plus pour elle. »« elle va en enfer, c'est pas grave. Oh, »« Tu la <rire> tuer là. » J'ai dit « Non, ah, non, ah, non c'est ah, pas ah, normal, ah, et, tout, et tout, etc. Je n'ai ah, pu ah, prier ah, pour, ah, pour ah, sa, ah, sa ah, conversion. » Après, le Saint-Esprit m'a dit « Ingrid, prie. » Parce que moi, sur le coup, j'étais vraiment prête à avoir une attitude qui allait aggraver la situation vraiment au niveau de la famille, en fait esprit m'a calmé, m'a dit non, prie pour elle, mmh. continue à prier pour elle. Et quand je mmh. suis rentrée chez moi, j'ai prié pour elle, ça m'a apaisé mmh. Et après tout de suite, la personne euh, avec qui elle était a pu rattraper le tir en fait. Sans même, sans même que je ne m'y attendais. Donc ça mmh. veut dire que si je n'avais pas eu la bonne attitude, l'histoire se serait aggravée. Au mmh. niveau de la famille, ça aurait eu des plus grandes répercussions. Mais parce que j'ai écouté la voix du Saint-Esprit, je me suis dit, ce n'est pas grave, je ne vais pas le garder. Mmh. et Parce qu'elle m'avait déjà offensée par le passé. Et ce qui, mmh. qui s'est même passé par la suite, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur m'a dit d'aller lui demander pardon. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est elle qui m'a offensée, c'est mmh. la personne qui m'a fait du mal, et c'est moi qui dois aller demander pardon. Et mmh. le Seigneur me dit, c'est parce que ça a causé en toi, des choses que toi-même tu, tu ne sais pas en fait. Mmh. Tu, tu, ne, tu ne le vois pas, donc tu te dis que ça va, elle t'a offensé aujourd'hui, tu pries, tu es passé à autre chose. Mais c'est toujours dans le cœur. Mmh. Et là, j'ai pris, j'ai dû encore prendre mon courage. Je suis partie, j'ai demandé pardon à la personne et nos relations se sont améliorées en fait. C'est-à-dire mmh. que les, la personne même, je n'imaginais pas qu'elle pouvait faire ces choses-là pour moi. Elle a eu à le faire en fait. Ça veut wow. dire que Dieu est venu donc, ça restaurer. Ça s'est euh, transformé quoi la Ça s'est transformé alors que quand je gardais la rancune, mmh. la relation était Bien vraiment. Yeah, en fait, c'est ça en fait et en pardonnant après euh, les choses ce sont le Seigneur lui même il a travaillé derrière ça. et je mmh. crois derrière par la suite il y a encore de bonnes choses qui vont se faire en fait Non, c'est tout simplement pour dire que l'offense la, la, nous garde dans une prison oui. où on ne voit pas le monde meilleur c'est-à-dire même pour justement, la personne l'orgueil l'orgueil nous empêche de ça. voir justement c'est ça, ça dit, non non, non mmh. on n'a pas été offensé mais pourtant mmh. on pose des actes qui, qui montrent qu'on est, on est offensé. offensé mais parfois on se refuse à croire qu'on a été offensé mmh. en fait on veut se mentir à nous-mêmes oui mais... ça. Et je rejoins totalement ce qu'Ingrid dit parce que, vous savez parfois, on ne le voit pas comme ça, mais l'offense est, est comme une forme de vengeance en fait. Mmh. Parce qu'on a l'impression que, parce qu'on va garder, mmh. on va garder la chose dans notre cœur, et ben tiens, ben, voilà, tu vas voir, je vais plus mmh. être avec toi, je vais plus être aussi Mais en fait, c'est à toi que tu te fais du mal en fait, oui, c'est ça. Je mmh. te fais du mal à toi-même. Et effectivement, euh, le fait de, de prier, ça, ça m'est déjà arrivé quand quelqu'un euh, m'avait offensé. Mmh. Et... Quand tu as la bonne attitude, tu es en train de laisser Dieu te justifier. C'est ça. ça. Mmh. Et là, Dieu peut agir. Mais si toi-même. Tu te justifies. Ouais, tu te poses une mauvaise action. Tu veux garder la rancune. Ou bien tu veux voilà, répondre, mais à ce moment-là, tu te justifies et tu annules la justification de Dieu tu annules la Justement, justice de Dieu. par rapport à la justice de Dieu là, parce que parfois certains disent « mais moi je ne vois pas la justice de Dieu » et <rire> parce que c'est en répondant par les mains, par les paroles, c'est mmh. là où il y a la justice En fait, c'est par la foi. Même la justice de Dieu, c'est par la foi. Mmh. Parce que rien ne te garantit comme ça qu'il y a quelque chose, mais c'est juste parce que ta foi en Dieu qui dit qu'il est le Dieu de justice, et par le rétablissement de la situation, voilà. le calme que ça. les choses s'améliorent. Mais, mais comme parfois on est impatient, on veut que la personne paye tout de suite, c'est On veut pas et quand il y a eu des mensonges, on veut que ces mensonges soient dévoilés tout de suite. Voilà, c'est ça, et que la vérité éclate, que... éclate tout de suite, mmh. alors oui. que ça prend du temps parfois, voilà. Et parfois, parce que le Seigneur oui. va, va prendre justement, des, va passer par des chemins qu'on ne comprend pas, oui. pour mmh. pouvoir restaurer les choses, mais le faire de la bonne manière. Mmh. C'est ça. Parce que nous, on veut juste que la chose soit faite, mais que c'est pas la bonne manière. Oui. Et Dieu est sage. Et parfois. La façon dont on veut que les choses soient faites, c'est c'est hors de la parole de Dieu. C'est-à-dire ça. Ça. Ça. Ça. que la personne est mal comme nous, on a eu mal quand la personne nous a fait quelque chose. Mmh, totalement. Ça. Et ça, Alors que ça, ce pas, pas la pas bonne des de Dieu, voilà. Il faut qu'on puisse laisser Dieu nous justifier. Et pour ça, avoir la bonne attitude. Un jour, quelqu'un m'avait offensé aussi. Et je sais pas, j'ai vraiment j'ai tellement eu mal, parce que vous savez quand mmh. tôt, vous, vous vous sentez la douleur, ouais, je veux dire mmh. vous la sentez en fait, c'est pas ah du tout, oui, ça, ça fait mal vraiment, ça oui, ta... pique, ça pique, et du coup je dis Seigneur, là là, mais c'est chaud, mmh. et Dieu m'a dit prie pour la personne, je mmh. dis Seigneur, <rires> vraiment, de... comment, <rires> comment ça tu <rires> ton cœur il fait mal, <rires> <et le> Seigneur <rires> t'a dit prier pour la personne, au contraire, ça, c'est un moyen, mais oui, rapide, pour accélérer, ça. je vous assure, la et même guérison, nous-mêmes. Guéri guéri en fait. c'est ça. ça. Ça nous guérit nous-mêmes, on prie pour la personne, ça accélère la aussi. guérison, ça nous fait du bien, oui, en fait. C'est ça, justement, ça accélère, en fait, le processus de guérison, mmh. Mmh. et ça manifeste la justice de Dieu, parce que, juste quelques temps après, le Seigneur me dit, mais bénis-la, vraiment bénis. Mmh. Je suis mon Seigneur, bénis-la et vous voyez <rire> les lames qui coulent en même temps. que <rire> je suis en train de prier, je suis énervée au fond de moi. Du mmh. coup, je pleure en même mmh. temps que je prie mmh. parce que j'ai mal. Mais en même temps, je fais ce que le Seigneur m'a demandé. Pour que je prenne mmh. prier pour la personne, Seigneur, vraiment fais en sorte que... Et en fait, je déclarais des bénédictions sur elle. Mmh. Et même pas une heure après, la personne m'a envoyé un message pour s'excuser. Waouh. Mmh. Comme ah, quoi, ça, en fait, et la ça, ça fait tellement... Vie. Oh là, ouais. ça, c'est un bon, Pour lui, crème <rire> que Dieu, du... <rire> que ça fait tellement du bien. Je dis « Ah, Seigneur, merci. » Mais si j'avais dit, non, moi, je fais pas, nanana. Oh. Et, et ça, c'est l'une des manières vraiment par excellence que moi, en tout cas, j'ai découvert. Mmh. Quand tu es offensé, tu es blessé par quelqu'un, mmh. si tu pries pour la personne, mmh. c'est une mmh. manière en fait de manifester l'amour en fait, et de te libérer. Amen. Et il y a aussi justement des situations comme ça qui peuvent arriver où dans l'Église, on, on a sali ta réputation, mmh. euh, on, a, on a dit que non, elle, c'est une fille qui couche avec tout le monde, alors que tu es vierge. Mmh ça, qu quel conseil qu'on peut donner justement à une personne à, <rire> bah, à qui on a fait ça Parce que la personne elle aura envie de quitter l'église et de partir. Est-ce qu'on va lui dire non, attends la justice de Dieu Moi avant, comment j'aurais réagi J'aurais pris le micro. J'aurais venu sur l'estrade pour dire, hé hey, vous tous vous racontez ça, ça, ça c'est ouais. faux, c'est pas vrai parce que j'ai besoin en fait, c est, c est, là encore on va parler de justice de Dieu dans le sens où ce n'est pas ta manière. Dieu lui connaît la vérité en fait. Donc ouais. fais vraiment confiance à Dieu pour il que lui-même, il va Rétablir la, la vérité. vérité. Si et toi tu veux venir et tu vas aller voir les gens, non mais c'est pas vrai et tout. Tu cherches à te justifier. C'est vrai que ça fait mal. Mais, oui, je mais suis laisse plus. Dieu vraiment gérer. Et comment Dieu va te justifier Toi-même tu seras surpris, tu seras étonné. Lui, parce et que quand Dieu le fait, il le fait très bien. Très bien mais en fait, très il bien. le fait pour que toutes les bouches se ferment. C'est-à-dire en fait, mmh. que personne ne peut plus parler quand Dieu t'a justifié. Mmh. Toi-même tu te justifies. Il y a des gens qui peuvent encore parler. Ça. Mais oui. quand oui. Dieu le fait, mais il le fait éclater d'une telle manière, mmh. en fait que tout le monde se tait. Limite les gens viennent te demander pardon. cest à que même je savais pas qu'ils avaient critiqué. Oh, Ils oh, viennent te dire, bon, c'est mmh. vrai que j'avais fait ça, tu ne savais pas. Ils viennent se repentir devant toi, c'est ça. Mmh. Ah. Et Exactement. Les, les personnes parfois qui font du mal, c'est les personnes qui ont le plus mal à l'intérieur d'elles. Mmh. Donc des mmh. fois, faut, franchement, il faut apprendre à les pardonner. Hein. Franchement, il faut se dire que... Essayent de mal. se mettre à leur place, c'est ça sont, Moi, je sont sont vraiment. Et et non, ils sont vraiment mal et sont. Non mais ça, ça c'est du C'est vrai ce qu'elle dit. Oui, c'est ça. Par rapport à notre situation, mm. mais dans le passé, ils ont peut-être quelqu'un a fait en fait. Ils ont les rôles oui. avec nous. Mm. Et du coup en fait, eux-mêmes sont mal. Donc si on leur souhaite du mal, déjà nous-mêmes on salit notre âme et c'est pas ce qu'il faut. En fait, il faut les pardonner et prier pour eux parce que prier pour que même eux soient restaurés. Et une fois qu'ils soient, seront restaurés, peut-être qu'ils verront mieux agir. Oui. Et nous demander pardon et mieux agir aussi par la suite. Il faut pas en vouloir, parce que les personnes qui voilà, font du mal, ça. elles ont mal. À mais parler. Jésus, de toute façon, quand elle était sur la croix, mm. sincèrement, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, est -ce qu est est ça. » Est-ce qu'ils ne savaient pas Non. Mm. non, la vérité, il crucifiait. Mm. Il ne savait pas qu'il était en train de le crucifier. Comment Jésus a pu sortir une telle phrase comme ça Ça, mm. c'est la compassion et la miséricorde mm. qui font mm. ça. Et l'amour. dire, mais ça, de Dieu. Ça veut dire que en fait, tu cherches tu trouves des excuses à l'autre. Quand mmh. elle t'a fait du mal, mmh. tu, non. Peut-être qu'elle que, doit vraiment être prisonnière de ses oui. émotions. Pourquoi Alors qu'elle ça. Vit une situation difficile. Difficile. Et du coup, la maison c'est difficile pour voilà, elle. Et genre. du coup, tu acceptes même, en fait, tu acceptes même, comme j'ai juste d'être le poutine en fait. Mmh. Tu acceptes de recevoir les coups parce que toi, tu te dis, ok, si tu vois les choses comme ça, tu vas être forte, en fait. Tu vas dire, ça. Mmh. la sœur, c'est compliqué. Là, là, elle est tellement mal que limite, tu voudras l'aider, en fait, à pouvoir sortir. Et si oui. tu vois pas les choses comme ça, Ouais, ah, ça euh, difficile. Et, et, et l'offense en fait, j'ai envie de dire, parfois, c'est très subtil. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça s'installe dans ton cœur. Tu te dis, non, ça va. Et surtout le dimanche, quand vous êtes dans une équipe de service, vous vous souvenez là. Ah, bonjour, ça va mm -hmm. et tout. Ah, bon. Et avant le culte. Hein, avant ça. le culte, on va prier. On prie tous ensemble. On est là en train de prier. Vraiment, on mm -hmm. peut penser qu'il y a vraiment une harmonie. Alors que non, il y a des offenses qui sont dans les cœurs de chacun, mm -hmm. en fait. Et moi, je sais que j'ai vécu. Si on pouvait une situation avoir binettes, pour, euh, voir... pour voir les lunettes. Pour voir. voir les offenses. Voilà. Et j'ai vécu une situation comme ça, ce que j'ai fait, je me suis dit non, je vais arrêter de ruminer en fait. Mm. Je suis allée vers la personne, je lui ai dit voilà ce que tu as fait, voilà ce qui s'est passé mm. et moi je n'avais pas apprécié en fait. Et la personne aussi m'a donné son point de vue. On a discuté après, la relation s'est améliorée. améliorée en fait. Les choses sont passées, mais tant que tu gardes ça pour toi, tu es vraiment en train de bâtir l'offense. offense toi. C'est ça en pleurs. je vers toi juste pour un petit truc, alors tu parles mal à la personne. « Oh, tu la laves, mmh. oh, tu la descends <rire> !» Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse discerner, il y a des gens qui ont un comportement un peu bizarre envers nous, en fait mmh. de se dire qu'il euh, y, y a quelque chose. Il y a quelque chose, chose. Mmh. oui. C'est ça. Oui. Alors donc, nous allons lire le courrier du cœur. Euh, « Du coup, nous avons Myriam, 18 ans, de Paris, qui nous dit euh, « Mon ex m'a trompé et elle ne sait pas si elle doit le pardonner ou pas, car aujourd'hui, elle lui souhaite beaucoup de mal, mais elle l'aime encore. Ah. » Bon, du coup, son ex, ex l'a trompé. trompé. En fait, quand ils étaient ensemble, c'est ça. Il a trompé Après, ils se sont séparés. C'est ça. Sauf que là, elle continue à garder. Je sais pas si elle doit lui pardonner. Parce parce elle doit lui pardonner ou pas. Elle l'aime encore. Enfin, ah, d'accord. Elle reste perplexe à tout ça. Mmh. Elle, elle est qu aime encore qu'encore son axe. <rire> malgré le fait qu'il ait trompé ah oui. en fait, elle l'aime. Est-ce qu'on si qu'elle doit pardonner cette offense ah, Justement, okay. se dire que bah, c'est peut-être Dieu qui veut. Mais que en soit tout cas, tout personne ne mérite le pardon. Hein, donc, mmh. euh, quel que soit ce qu'on nous a fait, quelle que mmh. soit la hauteur de ce qu'on qu'on nous a fait, quelle que soit la profondeur. Voilà, mmh. quel que soit le type. De, de mal qu'on nous a fait. La Bible nous dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons mmh. à ceux qui nous, nous ont offensés. Donc il faut vraiment qu'elle euh, qu'elle lui pardonne hein, vraiment euh, par rapport à ce qu'il lui a fait et qu'elle l'appelle et lui dise aussi au téléphone de, de, de, ou de vive voix. Voilà, mmh. ah, il y a eu telle situation et tout ça. Je vais garder ça dans mon cœur. Je te demande pardon. Je, dem je te je, je te pardonne plutôt mmh. puisque là c'est pas le mmh. mmh. mmh. pardon. Oui. Je te pardonne par rapport à cette situation. Mmh. Et je crois que ça va être libéré le fait qu'elle pose aussi cet acte-là, en fait, euh, du... oui et, mmh. et surtout, il faut pas... Moi, j'ai souvent, en fait, il faut pas attendre d'avoir des raisons pour pardonner. C'est ça. Parce mmh. oui, que si tu cherches des raisons pour pardonner, tu peux ne pas en trouver. Parce mmh. que tu peux attendre que l'autre vienne s'excuser pour pardonner, alors que non, l'autre va jamais reconnaître qu parce est... qu'elle ne voit pas oui. les choses comme ça, elle a raison et toi, tu penses que as mmh. raison. Mmh. Mais si tu attends une occasion, une bonne occasion pour pardonner, tu risques de ne pas en trouver. En fait, tu dois prendre la décision seule, comme ça, de le faire de dire bon, ben, je pardonne parce que c'est pour moi. Mmh. Et deuxième chose, en fait, tu as péché avant de rencontrer Christ. Dieu t'a oui, pardonné. Mmh. En fait, tu ne méritais pas que Dieu te pardonne, mais il l'a fait. Mmh. Alors, les personnes qui ne méritent pas que tu leur pardonnes, pardonne-leur quand même parce que Dieu t'a pardonné toi mmh. et parce qu'il a usé de grâce. De la même manière qu'il a usé de grâce, toi aussi, use de grâce. Ouais. Mmh. donc ah. tout le monde mérite le pardon. Tout le monde mérite le pardon. Et... Oh, oh, oh, oui. Hein en fait, je voulais aussi parler d'un autre aspect de l'offense le, de pour les personnes qui se sentent offensées. Il y en a que c'est par exemple par des personnes qui leur ont fait du mal. Par exemple, dans les cas d'abus sexuels oui. ou de viols, parfois elles vont être vraiment offensées par rapport à l'acte qui a été posée et elles vont garder de la rancœur ou de la rancune vis-à-vis -vis de ces personnes-là aussi. Oui. Il y a aussi le cadre familial, en fait. Si oui. les parents ont certaines attitudes ou ont, ont eu certaines attitudes vis-à-vis -vis vis -vis des, des enfants, aussi. aussi. Donc ça va vraiment créer de l'offense dans le cœur des enfants. Et quand les personnes grandissent Disent, elles arrivent à Christ, elles ont même du mal à pardonner à ces personnes-là parce qu'elles estiment qu'on leur a volé quelque chose de leur vie en fait et, et elles n'ont pas oui. envie de pardonner. Elles oui. veulent vraiment garder rancune et c'est vraiment important en fait de leur dire c'est vrai que ce qu'elles ont vécu c'est difficile mais oui. Christ a pris leur honte en fait il leur a oui. donné vraiment, il... la Bible dit qu'il nous a racheté d'un grand prix en fait, oui. donc nous avons ensemble la prunelle de ses yeux, c'est-à-dire que la valeur de ses actions vraiment prier déjà pour la restauration par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit dans le cadre familial amical ou dans de l'environnement même si c'est difficile parce que c'est vraiment des situations que les gens vivent et ils ont du mal à, à aller de l'avant mais vraiment prier, demander à Dieu mmh. la force déjà de restaurer par rapport à cette situation oui. et qu'elle aussi elle puisse pardonner parce que mmh. Dieu a plus pour toi en fait, c'est à dire oui. que ce pardon là même tu peux avoir l'impression que tu avances mais il y a toujours quelque chose qui te retient en fait cette offense te retient toujours et t'empêche de véritablement avancer quand Dieu le veut, oui. toi tu peux avoir l'impression ok j'ai Ok, Dieu me parle. Mm -hmm. Ok, je vis telle ou telle chose. Mais il y a quand même quelque chose qui te retient encore oui, par rapport. Comme boulet, à... mais... Voilà comme un boulet mm -hmm. par rapport à l'offense en fait. Donc même si c'est difficile, demander l'aide du Saint Esprit. La Bible nous dit ça. que le Saint Esprit, il nous enseigne toute chose, il nous conduit dans toute la vérité. Donc par rapport à l'action que les gens ont posée, parfois même eux-mêmes ils sont victimes de l'acte qu'ils ont posé en fait. Oui. Eux-mêmes ils ont peut-être subi ça, ils reproduisent tout simplement ça avec toi. Ou on ne sait pas en fait. Il y a aussi le diable qui est aussi mm -hmm. derrière, qui peut essayer de faire en sorte que, pour détruire ta destinée, pour oui. détruire les plans que Dieu a pour toi, justement oui. là, c'est là où chacun maintenant doit se dire, non, moi je veux avancer avec Dieu, Je ne oui. veux plus continuer à garder ça toute ma vie, parce que oui. ça a même des conséquences encore plus graves, quand on vit avec, et on fait des enfants, parfois oui. on va même aussi, nos enfants aussi, ce qu'on aura subi, oui, on va le oui. leur transmettre en oui, fait, oui, oui. alors que l'enfant, il n'y a plus. qu'on a dans notre papier, cœur, on peut leur transmettre C'est ça, et il y a ça beaucoup dans les familles, c'est-à-dire que si les mamans ne s'entendaient plus, les oui. enfants aussi vont prendre, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de familles disloquées à cause mm -hmm. des situations, des scènes d'offense qui se sont passées en fait. Donc oui. pour ne pas répercuter ça, pour ne pas répercuter ça sur notre entourage ou bien pour que ça ne se retransmette pas, c'est important quand on arrive en crise de se mm -hmm. dire « Oui, j'ai vécu telle chose, Seigneur, ça fait mal, je le, oui. je le traîne comme un boulet depuis 10, 15 ans, bien depuis 2, 3 ans, peu importe le nombre d'années. » Et demander à Dieu vraiment la restauration, la guérison. Et je suis absolue. Et que Dieu nous remplisse de son, de son amour, amour. De son amour en fait. De l'amour de Dieu qui mm -hmm. pardonne tout. tout. Parce qu'il mm -hmm. y a des gens qui... Qui, qui disent justement, « Non, je ne te pardonnerai mais jamais. jamais. » oh, Ah là là là là là mais ça, ça, Quand on arrive à, à, à ce, ce stade-là, non. Il faut, il faut demander pardon à Dieu pour cette parole-là. Oui, et demander à Dieu, « D'accord, si, Seigneur, si moi je n'y arrive pas, d'accord dans ma dimension humaine, oui. il y a une dimension plus élevée, là, la dimension de spirituelle. » Donc je dois accéder à l'amour de Dieu qui, en fait, pardonne tout, qui arrive à pardonner tout et qui espère en tout, oui. comme la Bible nous le dit dans un Corinthien, donc c'est important de se remplir de l'amour agapé. Mmh. Parce que l'amour qu'on a, l'amour philia ou les autres types d'amour, en limités. fait, sont limités. Oui. Ils oui. sont limités. Et oui, et c'est conditionné parfois. Donc c'est important de se dire, non, il y a un autre niveau d'amour que je dois accéder. Oui. L'amour de Dieu. Mmh. Qui m'aide, en fait, et que si c'est répandu dans mon cœur abondamment, alors j'aurai cette capacité de pouvoir pardonner Amen. quel que soit ce oui. qu'on m'a fait. Amen. Même si on m'a violé on a abusé de ou autre chose, cet amour-là nous aidera à le faire, parce qu'il n'y a personne qui ne mérite pas le pardon, pardon. sur cette terre. Mmh. Quelle que soit mmh. la gravité des actes que la personne a fait, mmh. tout le monde mérite d'être pardonné. Mmh. D'accord et, et... et nous ne sommes pas aussi au-dessus de Dieu, parce que ah, si Dieu ça. pardonne... Dieu bah, qui est Dieu de tout puissant. Oui, il est lui, pardonne tu as, mis euh, t as, t as c'est ça. C'est mètres, C'est ça. Hein, c'est 1m80, même 1m50 pour, pour les plus courts. Mmh. <rire> tu <peux> te... <rire> Pourquoi tu ne ah, vas ah, ah, pas pardonner ah, alors que ah, ah. Dieu qui est au-dessus de toi, lui il pardonne mais Justement, lui. il y en a qui se disent, oui, mais lui, c'est Dieu, lui, il a la capacité, non, n'a pas justement, justement, mais avec en... le Saint-Esprit, oui, Saint oui, oui, Saint on oui, n'a pas l'excuse, on a la capacité de le faire. C'est pour ça qu'on parle de volonté. Et puis, vous savez, il y a même un autre type d'offense qui est le plus grave et le plus incompréhensible, en tout cas pour moi. Vous savez qu'il y a des gens qui sont offensés envers Dieu ah, oui. là, ça existe, ils sont offensés envers Dieu. Plein, on pense la raison pour laquelle soit Seigneur, il, il m'a Mais des conditions à Dieu, c'est dans trois mois. tu je n'ai pas ça là, toi mm. et moi, c'est fini. trop il a les d'amour. dire les trois mois là peuvent passer. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Et le truc, c'est que il y a des gens qui sont offensés envers Dieu, en fait, mm -hmm. parce qu'à cause de leur fausse mentalité... Mais Ils se mettent aussi au même niveau que Dieu. En fait. mais, mais oui, fait moi ça, mais moi j'ai pensé que j'étais comme ça à un moment. Hein, oui, parce bah moi j'ai perdu y a mon Oui, voilà, il y a des faux raisonnements où on se dit si tel est morte, c'est à cause de Dieu, parce oui. que Dieu, tu l'as laissé mourir. Mm -hmm. Mais ça, c'est des faux raisonnements. On n'est pas au courant de la vérité, on ne connaît pas les principes de foi et tout, qui dit, donc on pense que c'est Dieu qui a fait ça. Donc on pense que c'est Dieu qui a fait ça, donc on va être offensé contre Dieu parce que. Contre toutes les mauvaises situations qui nous arrivent, on va penser que c'est Dieu qui a permis ou c'est Dieu qui a qui a fait pour euh, oui. voilà. Parce Il y a des gens qui pensent vraiment que oui. les maladies les accidents c'est vrai que ça vient c'est des... comme ça qu'on Oui, raison bon. vrai qu on raisonne beaucoup qu'on raisonne beaucoup comme ça. Moi une chose hein, en tout cas, je sais pas hein, peut-être que c'est pas tout le monde, mais moi une chose que j'ai l'une des premières choses même que j'ai compris dans ma vie chrétienne c'est que ce n'est jamais la faute de Dieu. Amen. Je sais pas, mais ça, c'est quelque chose que j'ai mmh. toujours compris. En fait, je dis, peu importe ce qui m'arrive, et mmh. ça, ça m'a permis, permis de garder mon cœur par rapport à l'amour de Dieu. Mmh. Si peu importe la chose mmh. qui m'arrive, ce n'est jamais de la faute de Dieu, parce que Dieu est mmh. amour et Dieu est bon. Mmh. S'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas bon, c'est au niveau de ma foi. Mm -hmm. C'est que je ne suis pas à suffisamment développer ma foi, je ne suis pas suffisamment grande pour pouvoir mm -hmm. faire quelque chose. Mm -hmm. Mais ce n'est pas Dieu, parce que la Bible est claire, Dieu nous a déjà béni de toutes les bénédictions mm -hmm. de Dieu. Jésus va dire tout a été accompli. La Bible dit qu'on est plus que vainqueur. En fait, il y a tellement de versets mm -hmm. qui nous montrent que Dieu est bon, Dieu est amour a tout concours, et tout concorde de ce, de ce est, qui est Dieu. Est... Donc ça veut mm -hmm. dire qu'à un moment donné, le problème est de mon côté. J'ai mm -hmm. toujours pensé comme ça et ça m'a gardé de beaucoup de choses. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensent en fait, je leur dis mm -hmm. ne doute jamais de l'amour de Dieu. Ne pense jamais que Dieu fait du favoritisme ou que Dieu ne t'aime pas ni quoi que ce mm -hmm. soit. Jamais de la vie, ce n'est pas Dieu et il est dans la parole de Dieu. Donc, il faut faire attention, il y a un verset qui est très clair dans Jacques chapitre 3, verset mm -hmm. 14. La Bible dit, « Mais si vous avez une envie amère et de l'irritation dans votre cœur, mm -hmm. ne vous glorifiez point et ne mentez point en déshonorant la vérité. Cette sagesse, n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, mmh. charnelle et diabolique. Mmh. Ce verset nous montre en fait que l'offense est clairement diabolique, mmh. est charnelle, et terrestre. Mmh. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne mmh. peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut rien créer en fait en nous qui soit là pour nous détruire. C'est pas possible. Ça, oui. Donc ça, c'est diabolique. C'est une dit, arme de Satan. C'est une arme de Satan et c'est une arme cachée même parce que les gens n'arrivent pas à l'avoir. La Bible dit que la sagesse en haut est premièrement pure, mmh. ensuite pacifique, mmh. modérée, Conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Amen. Donc, en fait, quand tu marches dans l'amour et mm -hmm. le pardon, en fait, tu es en train de manifester la sagesse divine. Mm -hmm. Mais la sagesse mm -hmm. de rester dans les offenses, elle est diabolique. C'est ça. Parce qu'il y en elle a, est humaine, elle est humaine. Il marche dedans. Mm -hmm. Mais ça, c'est une sagesse du monde, c'est la sagesse mm -hmm. de la chair ou du, du diable, en fait. C'est mm -hmm. pas la sagesse d'en haut. Parce que la sagesse d'en haut, elle est pacifique et conciliante. Elle mm -hmm. cherche la paix, elle cherche mm -hmm. le pardon. C'est-à-dire que peu importe nos l'offense et l'amour, c'est mm -hmm. ça, en fait. Donc, faut vraiment qu'on fasse attention, parce que souvent, on bloque nos destinées comme ça. Parce mm -hmm. qu'au final, on, on, ça nous pousse à même arriver à un niveau où des gens ont renié Dieu et ont renié la foi. Mm -hmm. L'exemple qu'on a dans la parole de Dieu, c'est Judas. Oui. Judas, à cause des offenses, à cause des offenses que Judas a fini par trahir le Seigneur. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si on est offensé, on va finir par trahir Dieu, en fait. On va finir par trahir le Seigneur. Se, se rebeller contre Et se, se rebeller, oui, parce que ça va amener voilà. la rébellion, que ce soit contre Dieu, les autorités, ou peu importe, ça va amener mm -hmm. la rébellion, ça va amener la trahison, la déloyauté, toutes ces choses-là. Donc, faire mm -hmm. attention aux offenses. Judas, il a été offensé déjà, même parce qu'il avait l'impression que Jésus faisait du favoritisme. C'est ça. Parce que oui. souvent, il prenait deux, trois personnes, il partait avec lui, mais Judas n'était jamais dans et le même Pour le parfum qui a été versé. Voilà, ça, ça a été, ça, ça a été un déclin. Je me dis que quand dit ça, là, ça y est. Là, c'est trop. Mais si on regarde bien, il a commencé déjà à avoir des offenses à cause des... des, des, des Donc c'est son mauvais état de cœur. Moi je pense qu'avant qu'il nous rencontre le Seigneur, il avait déjà un cœur oui, comme il, a, ça, il, en il fait. avait, et le truc quoi c'est que dans tous les cas, il n'y a rien qui est caché à la il n'y a rien qui est caché mm. qui ne mm. sera révélé. Mm. Donc à un moment donné, si tes blessures de passé vont te rattraper. Mm. Ils vont te rattraper et au final, cette histoire d'offense, ça peut te ramener très loin et te faire passer mm. à côté de ta destinée. Mm. C'est ça, exactement. Le... Wow. Donc euh, on peut conseiller trois étapes justement pour guérir de l'offense. Mm. Premièrement, de reconnaître que la vérité de Dieu se situe au-dessus de la nôtre, mmh. d'accord, bon, c'est pour ça qu'il faut appliquer la parole oh de, de Dieu, Dieu. pardonner mmh. à ceux qui nous ont offensés, mmh. c'est la condition justement pour guérir des offenses, il faut accepter de pardonner, mmh. accepter ce que Dieu nous conseille justement pour guérir des offenses, ensuite c'est important d'aller de l'avant, parce qu'on ne peut pas changer le passé, ce qui a été fait a, a été fait. fait, on ne peut pas retourner en arrière, mmh. ça a été fait, ok, on pardonne, ensuite on passe à une autre étape, d'accord, on adopte une nouvelle attitude, un nouveau système de pensée, un nouveau mmh. comportement envers la personne qui nous a offensé, mmh. vraiment on change d'attitude, on change carrément euh, par rapport à, au, au pardon justement, qu'on qu fait par rapport à la situation. Ensuite, c'est important de faire confiance à Dieu. Oui, faire confiance à Dieu parce que euh, il y a ce processus de restauration dans notre cœur aussi. Voilà, faire confiance à Dieu par rapport à la guérison. Voilà, parfois des guérisons, mmh. il y a des guérisons instantanées, il y a des guérisons progressives. Mmh. Et il faut faire confiance à Dieu que Dieu nous guérit totalement mmh. par rapport à une quelconque offense. Mmh. Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi nous vous encourageons à pardonner tous ceux qui vous ont offensé. Le est important et primordial pour préserver nos relations les uns avec les autres. Alors nous espérons que cette émission vous a béni et nous allons justement vous encourager à regarder la minute push. Aujourd'hui, je vais prier pour toutes les personnes qui ont vécu une offense et cela a créé des blessures en elles. Donc je vous invite également à prier avec moi et je crois qu'au sortir de ces temps de prière, vous serez totalement guéris de, de cette offense. Alors je déclare au nom puissant de Jésus que toute personne qui me regarde maintenant et qui a été offensée d'une quelconque façon, je déclare sa guérison, sa restauration totale maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus qu'il n'y a aucune circonstance, aucune situation qui viendra encore m'offenser. Je déclare que peu peu importe ce que les gens ont pu faire contre moi. Peu importe ce que j'ai pu vivre ou peu importe le système de pensée que j'ai développé, Seigneur, par rapport aux offenses, je déclare qu'aujourd'hui c'est fini dans le nom puissant de Jésus et je ne serai plus jamais offensé par une quelconque situation au nom de Jésus. Seigneur, je me confie en toi. Peu importe ce que les hommes me font, Seigneur, c'est en toi et en toi seul que je me confie et je déclare que je suis guéri de toutes les blessures du passé. Je prends la ferme, je prends la ferme décision, pardon, d'avancer désormais avec toi de marcher selon ta parole, d'être conduit par ton esprit en toutes circonstances au nom puissant de Jésus. Maintenant, je vous invite à citer l'offense et à déclarer ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir gardé cette offense contre telle personne qui m'a offensé, Je te demande pardon d'avoir gardé cette offense et de l'avoir nourrie de plusieurs sentiments qui ne viennent pas de toi, qui ne confessent pas ton nom. Je déclare au nom de Jésus que plus jamais je ne continuerai de murmurer, plus jamais je ne continuerai de garder ces pensées dans mon cœur et je déclare que j'en suis totalement libre au nom puissant de Jésus. Amen. Je crois véritablement, continuez à faire ces prières-là, continuez à le déclarer. Totalement, et je crois véritablement que vous en saurez totalement libre. Alors, je vous invite à nous suivre pour une prochaine émission. Push me up!